bonjour à tous donc dans cette vidéo je vais vous parler de, des quatre sacramentaux que j'utilise tous les jours à savoir l'huile du los le chapelet des enfants à naître la médaille miraculeuse de la rue du bac et le scapulaire de bénédiction et de protection pour la période de, de, de châtiment que nous allons bientôt vivre euh, donc euh, l'huile du los euh, je, je, au sortir de la douche je, je m'en fais une option sur le cœur, sur le front et, et, et sur la bouche. Euh, un peu comme euh, à la messe avant la lecture de l'évangile. Et je demande la grâce de, de pureté pour bénéficier d'une grande béatitude qui dit que euh, heureux les, les purs de cœur, heureux les, les cœurs purs car ils verront Dieu. Donc c'est une huile qui, qui a des vertus de guérison euh, là où on l'applique avec foi. Euh, le chapelet des enfants à naître euh, c'est l'âme la plus puissante euh, euh, pour prier le, le rosaire en fait c'est vraiment euh, l'arme de prière la plus puissante qui soit euh, effectivement l'avortement est le crime qui attire le plus la colère de Dieu et sa justice va bientôt éclater et donc pour atténuer cette, euh, cette justice, cette colère c'est un chapelet spécial pour notre temps. Chaque Je vous salue, euh, Marie sauve euh, un enfant de, innocent de, de, la, de la mort par avortement. Et le, chaque Notre Père euh, atténue la, la justice car euh, Jésus révèle que ça calme, que ça console son, son cœur affligé. Donc voilà, personnellement, je prie tous mes rosaires sur ce, sur ce chapelet. Euh, et encore le, une fois le ciel a dit que c'était l'âme la, la, euh, la plus puissante euh, ensuite la, la médaille miraculeuse donc, euh, je, je la porte constamment pour bénéficier de, de, des grâces de la Sainte Vierge donc, euh, je recommande à tous les chrétiens de, de, de la porter, c'est vraiment facile de la porter au cou et euh, tout comme finalement euh, tout chrétien doit porter le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, n'hésitez pas à vous rapprocher des carmes ou, ou d'un prêtre euh, pour, pour vous le faire imposer. Et enfin donc le scapulaire de bénédiction et de protection pour la période de châtiment. Euh, là encore, c'est le, le chapelet le plus adapté pour notre temps, pour la période qui va venir, c'est-à-dire la tribulation, où la colère de Dieu va s'abattre sur nous, conformément au livre de l'Apocalypse. Donc voilà, je, je vous laisse voir tout ça. Euh, encore une fois, le, le fichier est téléchargeable euh, euh, en bas de la vidéo. Et je vous dis à bientôt.